Bonjour, je suis Philippe Michelot, donc, euh, tromboniste, euh, professeur de trombone et je suis également directeur d'une école de musique, de danse et de théâtre dans la Nièvre. Euh, je vais vous présenter aujourd'hui euh, les instruments euh, Jupiter, les modèles milieu de gamme pour les élèves mais aussi pour des professionnels. Donc, Je vais commencer par vous présenter deux de modèles et je vais commencer par le modèle euh, 1100 FR qui est un modèle euh, petite perse s'adresse plutôt à des élèves un peu plus grands. Euh, je dirais qu'à partir de, de 10 ans, 10-11 ans, on peut commencer à jouer ces instruments-là. Pas vraiment avant parce que c'est un, un instrument un peu plus lourd. Avec un système de circuit de, de fa fermé, c'est un instrument qui a un peu plus de, de matière, plus de métal, c'est pour ça qu'il est un tout petit peu plus lourd. C'est un ensemble qui fonctionne très très bien. La coulisse est très est très, très souple. Euh, le barillet fonctionne vraiment bien. Euh, pratiquement pas de bruit et ça c'est vraiment très très, très intéressant. C'est un instrument qui est euh, voilà, milieu de gamme, qui peut être intéressant pour des musiciens qui jouent dans les harmonies par exemple, dans les orchestres euh, amateurs, et c'est un instrument qui est vraiment très, très adapté pour ça. C'est un instrument qu'on peut garder euh, un certain nombre d'années, je pense qu'on peut garder, garder ça une dizaine d'années sans aucun problème. Voilà, je, je vous fais simplement quelques sons pour que vous vous rendiez compte. C'est un instrument qui marche bien, qui est, qui est très souple. C'est un instrument qui est livré donc avec un étui, Alors c'est plutôt celui-là, donc euh, toujours une pochette et l'étui sac à dos, qui est vraiment pareil, vraiment pas lourd. Hein, donc pour les jeunes, ça peut, ça peut se transporter très, très facilement. Je vais maintenant vous présenter euh, le modèle 1150FRO, qui est un modèle euh, grosse perce, avec un son que je trouve vraiment, vraiment super. Euh, pour moi, c'est un instrument... Euh, un peu plus que d'études, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, on est à la limite de, de l'instrument pro, hein. vraiment, je pense qu'un musicien professionnel peut tout à fait jouer ça. Et euh, ça fonctionne très très bien, donc avec le circuit, le circuit de Fa développé, comme vous pouvez le voir ici, un barillet qui fonctionne alors, à merveille, il n'y a absolument aucun bruit. Euh, la coulisse est vraiment extraordinaire, c'est une coulisse légère, elle est vraiment très bien. Euh, un pavillon cuivre rose. Et alors ça, c'est un instrument qu'on peut garder euh, sans, sans problème, euh, 10-15 ans sans sans souci, si l'entretien est bien, est bien suivi, ça pose pas de problème. C'est un instrument qui est livré avec embouchure, également avec ce, ce type d'étui-là, la pochette pour les partitions et les, les, les sangles sac à dos. C'est un instrument qui est très ouvert, vraiment très très ouvert. Je vous conseille vraiment d'aller l'essayer parce que c'est très surprenant, c'est même c'est même troublant parce qu'on s'attend pas du tout à ça avec un avec un instrument d'étude. C'est vraiment c'est vraiment bluffant. Voilà, donc je vous encore une fois je vous conseille vraiment d'aller l'essayer chez le revendeur le plus proche de chez vous. Voilà.